Connaissez-vous le monstre du Loch Ness Oui, est-ce que vous l'avez déjà vu Non. Eh bien voilà, le racisme anti-blanc, c'est un peu le monstre du Loch Ness. C'est-à-dire que tout le monde en parle depuis des années, mais rares sont ceux, bien rares sont ceux qui l'ont véritablement euh, subi, expérimenté. Est-ce un monstre Une hallucination collective Le racisme, c'est quoi En réalité, le racisme, c'est une croyance selon laquelle il y a d'une part des races et que certaines de ces races qui sont supérieures à d'autres races. Et cette hiérarchie, nous l'héritons de notre passé colonial. Autrefois, à -et les Pendant des dizaines d'années, c'est au nom de cette hiérarchie que nous avons conquis et colonisé des peuples considérés comme inférieurs. Si quelqu'un se met à insulter un français de sale blanc, ou s'amuse à dire ouais, les blancs ils se lavent pas, etc., c'est vraiment des porcs, ou ce genre de choses, c'est toi. Tu estimes qu'en fonction de la couleur de peau de la personne que tu en fasses, en fonction de sa race, entre guillemets, eh ben cette personne t'est inférieure. C'est un porc, elle se lave pas, etc. Elle est dégueulasse. Tu vas la dévaluer, tu vas te placer au-dessus d'elle, juste en fonction de sa couleur de peau. C'est donc bel et bien du racisme. Eh bien moi, je suis désolé, mais il ne me semble pas que les blancs soient discriminés, comme peuvent l'être les noirs ou les arabes, euh, en ce qui concerne l'accès au logement ou l'accès à l'emploi. On peut penser à Delphine Ernotte, donc euh, qui était présidente de France Télévisions et de Radio France. Tu dis ouais non les hommes blancs moi, de plus de 50 ans, euh, pff, non j'aime pas ça moi. On peut même noter tout ce qui est de discrimination positive, avec là notre magnifique ministre de la Culture, Françoise Nissen, qui veut instaurer des quotas dans le cinéma, c'est-à-dire commencer à dire, ce serait bien qu'il y ait plus de femmes et moins d'hommes blancs. Alors, ça ne veut pas dire que les blancs ne sont pas exposés à des discriminations, à des injures raciales, et ça, je le déplore, et je trouve que c'est absolument inacceptable. Mais parler de racisme quand être blanc en France, ça reste un avantage. Il vaut mieux en France être blanc que arabe ou que rome, ou que asiatique. Parler de racisme, ça me semble déplacé. Est-ce que ce racisme à l'égard des Blancs, il n'existe pas Imaginez... Le racisme à l'égard des Blancs n'est pas systématique, donc le racisme contre les que Blancs que le... est une invention, il n'existe pas. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a une erreur quand on dit ça, c'est comme si j'avais l'impression d'être victime d'hétérophobie parce que je ne rentrais pas dans les bars gays ou parce que des homosexuels m'insultent, insultent ma sexualité. Non, la sexualité que j'ai aujourd'hui, elle est dominante et est pas, je ne peux pas dire que je suis victime d'hétérophobie parce que ça n'a aucun sens. Mais enfin, vous vous rendez compte mais Vous sortez de la femme, vous allez dans des quartiers voir comment ça se passe. Ne m'infantilisez pas. Je suis une jeune femme, je suis étudiante, oui, je mais suis blanche, oui. certes. C'est vrai. Pour vous, c'est bon. très difficile. Je comprends qu'avouer que vous êtes blanche, c'est un vrai problème. Pour justifier la colonisation, les Blancs ont eu besoin d'affirmer leur supériorité. Pour ça, ils ont créé un « nous » et un « eux ». Il se trouve que l'Europe, les, les Européens, ont été les premiers et les seuls à établir leur fondement même de la vision, de, de leur vision du monde, sur la racialisation des rapports humains. Non. Et la distinction entre individus appartenant à des races différentes, ma louloute, ça, à l'Égypte antique, on l'a retrouvé déjà. Avec la distinction entre le roth, qui signifie l'égyptien, qui était peint en général en rouge, le namou, lui, il était jaune avec un nez aquilin, le nachou, qui était noir avec des cheveux crépus, et le tamaou lui, il était blond aux yeux bleus. Dans le genre caricature raciale, je vois pas comment on peut faire plus ce qu'on peut faire aujourd'hui, si on veut que les choses avancent, c'est essayer de commencer à se regarder, nous, avec le regard à eux. Et pour ça, il faut commencer par se taire et écouter. Écouter les noms blancs les lire et apprendre. Apprendre ce qu'était l'Afrique avant que l'Europe ne détruise tout. Au-dessus de moi, il y a les profiteurs blancs. Le peuple blanc, propriétaire de la France. Prolétaire, fonctionnaires, classe moyenne. Mes oppresseurs. Ils sont les petits actionnaires de la vaste entreprise de spoliation du monde. Moi, je crois que la démocratie existe. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça fait partie d'une rétribution des peuples blancs. C'est comme ça qu'on rétribue les peuples blancs pour leur complicité dans le pillage du Sud. Donc, il faut bien les rétribuer il faut bien qu'il y ait une complicité quelconque. C'est la démocratie, c'est les droits, c'est la politique, c'est le droit de vote, c'est les nanani, nanana. Je ne suis pas tout à fait blanche, nous dit Madame Boutelja, mais je suis blanchie. Je suis là parce que j'ai été vomi par l'histoire, je suis là parce que les Blancs étaient chez moi et qu'ils y sont toujours. Donc effectivement je suis dans cet entre deux, et c'est là, et c'est pour ça que je me déclare criminel. C'est pour ça que je dis au début là je suis du criminel. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire les méchants blancs. Ce serait trop facile, c'est pas la question c'est pas de, de renvoyer la responsabilité simplement aux blancs et dire qu'en fait une espèce de distinguo entre nous. Non, pas mal. On, on profite ensemble. Simplement, ils profitent plus, ils profitent au-dessus. Au-dessus, il n'y a personne, hein. je il n'y a personne. Les Blancs étant ceux qui nous définissent comme des êtres racialisés, mais nous ne nous définissons pas comme cela, nous nous définissons comme des êtres humains, de vrais êtres humains, point final. La race a pour fonction d'établir un distinguo statutaire entre les vrais Français, donc les Blancs, donc catégorie sociale, politique, historique, avec nous. Voilà. Nous, nous non-blancs, nous avons notre vision du monde, qui consiste à dire que tout le monde, c'est moon. Qui consiste à dire qu'il n'y a, qu a pas de race. Oui. Qui consiste à dire que l'autre en face de moi, c'est moi. Mmh. Je dois pouvoir me reconnaître dans l'autre qui est en face de moi. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. noir de trouble, fourbe, névrosé, cracheur de venin. Au cœur sclérosé. Une fois que nous avons compris, et les seuls qui peuvent le faire, ce sont les vrais êtres humains. Ceux qui se revendiquent non pas en tant qu'êtres raciaux ou être racialisés, mais en tant qu'êtres humains, point. Vous savez que vous allez vous faire taper sur les doigts, hein, parce que mais vous parlez lui, de vrais lui, êtres humains. Oui, de vrais êtres humains, non, et non pas des, des êtres humains raciaux. Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Les racistes décomplexés qui conceptualisent la haine, mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez des permis de violer. J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'Islam. Et puis vous êtes homophobe. Dans votre livre, l'homme arabe qui fait son coming out homosexuel, c'est un acte de soumission à la domination blanche. Je cite... Comme chacun sait, la tarlouze n'est pas tout à fait un homme. Ainsi, l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. Dans les créatures humaines, c'est-à-dire l'humanité, il n'y a pas de hiérarchie possible. Il y a Dieu qui est la hiérarchie suprême et nous qui sommes tous en bas. C'est-à-dire que pour moi, Allahu Akbar, c'est un message qui signifie en réalité une égale dignité de tous les humains. Il y a une idéologie française qu'ils appellent l'universalisme qui consiste à laisser croire que nous serions tous des citoyens égaux, euh, qui à mon avis est une idéologie mortifère, apolitique, au sens où elle nous empêche de voir les clivages, euh, et les divisions dans la société française. Et dans cette égale dignité, si on comprend Allahu Akbar dans sa dimension très fortement philosophique, eh bien, ça signifie qu'il ne peut, y, a pas, qu ne peut pas y avoir de domination à l'intérieur des humains. On est tous égaux. On est tous égaux. Quand on dit l'islam, et c'est ça le problème, on, on, on dit, on a le droit de critiquer l'islam. Mais il faut avoir du respect. Par rapport à Et moi j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, euh, à qui il faut inculquer l'histoire de, de, de, de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. On critique quoi On critique Tel, tel moment de l'histoire de, de, de l'islam, tel courant de l'islam. Chez Madame Boutelja, quand on parle des blancs, on parle des oppresseurs. Un blanc qui arrête d'être oppresseur, un blanc qui renonce à sa supériorité symbolique de blanc, d'une certaine façon, il arrête d'être blanc. Voilà, voilà un petit peu comment elle pense. Je cite, la blanchité est une forteresse, tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. Et vous voyez déjà une première racine potentielle du racisme anti-blanc, qui est cette confusion latente entre la catégorie de l'oppresseur et la catégorie du blanc. Lorsqu'on dit qu'on a le droit de critiquer l'islam, notre, notre problème c'est qu'en fait l'islam est constamment essentialisé. Et c'est déjà et vous qui du racisme, votre vie son, et c'est déjà fou, de ça, quand même. Vous passez votre parler. vie à essentialiser, et maintenant vous êtes un prophète non, en essentialisation Non, on, aux autres. Non, non, non, non, Moi, on quand on dit les blancs, Lorsqu'on marque les blancs sur ou les noirs, on parle de catégories politiques qui ont été construites par l'histoire. On que vous parle a... de catégories politiques qu que... qui, ont, qui sont effectives. D'emblée, il y a une critique qu'on a envie de faire à Mme Boutelja. On a envie de lui dire, mais attendez, Mme Boutelja, euh... ah bon, alors euh, les non-blancs ont jamais opprimé les non-blancs Vous n'avez pas l'impression que... Euh... Il est arrivé quand même un petit peu dans l'histoire que certains généraux algériens se montrent un peu oppresseurs à l'égard de leur propre peuple. Quand on empêche un noir ou un arabe de rentrer dans, en, en boîte de nu, je dis un, un exemple le plus banal qui soit, c'est bien à, à partir de critères raciaux qui sont qui effectivement ne renvoient pas à une race biologique, mais qui, qui renvoient à un construit social. On n'y peut rien, c'est comme ça, ils sont discriminés, ils sont discriminés, c'est un fait. Ce n'est pas nous qui construisons la race, on constate oui, l'existence des races con... sociales et on veut les combattre. Nous serons toujours vigilants pour savoir reconnaître nos ennemis de race qui, par la magie de la politique et, si j'ose dire, de l'amour révolutionnaire, peuvent se déracialiser quand ils luttent à nos côtés pour devenir des frères et des sœurs en humanité. Mais, mais c'est parce qu'on n'est pas blanc, on est des êtres humains avant tout, tu vois mec, moi je ne vois pas les couleurs, on, on est tous des frères je trouve ça bien gentil, j'aimerais bien, j'aimerais bien moi-même ne pas croire à la race, ça ne compte pas, on est tous là, on s'aime, euh, on n'a pas de pourquoi couleur. Pas. Mais oui, bah pourquoi pas, alors pourquoi ça n'a pas été pourquoi fait depuis 400 ans, ans Il faut inculquer l'histoire de, de, de, de l'esclavage, de la colonisation, je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. Mouya Boutelja est la porte-parole du parti des indigènes de la République, dont est également proche Maboula Somaoro. Je n'ai jamais pu dire nous, en vous incluant, vous parlez des blancs, vous ne le méritez pas. Regardez, non. ils se prétendent de race blanche, et quand ils se mélangent avec une autre, ce qu'ils appellent race, l'enfant qui en sort n'est pas blanc. Ça veut dire qu'ils sont même pas capables de transmettre la race qu'ils prétendent, à laquelle ils prétendent appartenir. Dans une interview le 26 avril 2015, vous avez dit « L'idéologie selon laquelle les couples mixtes, la rencontre entre deux cultures, c'est beau, c'est pourri. » Fin de citation. Donc, les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, les Blancs avec les Blancs. Ce sont elles et eux, en France, qui portent cette parole, qui font ce travail intellectuel et militant et qui se mangent les procès. Parce qu'en France, on peut tacler l'islam comme on veut, mais quand on s'attaque à l'État, à la police, à l'ordre républicain, là, on se heurte à de vraies résistances. On me reproche une chose fondamentale, c'est de ne pas rester à ma place, ma place de l'indigène. Et toi c'est la même chose. Ce que je suis, continue la jeun, une indigène de la République. Avant tout, je suis une victime. Madame voilà, a déjà avec une victime, faut le savoir. Hein. C'est un point de départ. Alors c'est pas facile de s'entendre dire qu'on est issu d'un peuple génocidaire, tortionnaire, guerrier, raciste, et que cette histoire, on continue de la faire vivre dans la façon dont on traite nos quartiers populaires, dont on parle aux femmes voilées, dont on considère les migrants, et dans la façon dont les politiques et la police leur tapent dessus systématiquement. C'est de ça dont parlent les indigènes. C'est de ça dont parle le rap français. Fort de en fait, tout ce qui s'est passé à l'époque de l'esclavage, à l'époque de l'esclavage, a des répercussions sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et je trouve dommage que les gens ne, ne prennent pas le temps de s'en rendre compte. De toute façon, tout le monde s'en branle, on est la France oubliée dans mon quartier, il n'y a jamais eu de MJ, MJC, pourtant la misère est là, ça qu'elle est bien réelle, elle ne s'entend pas que dans les banlieues, elle est universelle. C'est de ça dont parle le rap français. Avant d'être des musulmans, des maghrébins, des noirs, des ceci, vous êtes d'abord des jeunes prolos. Opprimé, exploité, et c'est en tant que euh, membre de cette vaste classe ouvrière et de cette jeunesse populaire qui est exploité, on s'adresse à vous. Si on voit tout en termes de classe, et c'est ce que fait l'extrême-gauche, si on voit tout en, en termes de classe, on ne voit plus la spécificité du racisme. Et on ne voit plus du tout comment l'État-nation distribue des privilèges à une catégorie de, de, de la société. S'il y a une catégorie qui subit... Euh, le tort racial, et donc qui est empêché, qui, a, qui est plus au chômage que le reste de la société, il faut peut-être s'interroger sur qui bénéficie justement du donc. privilège racial. Combien de familles au chômage du qui survivent grâce aux allocs, y a plus de dards alcoolique, alcooliques, de désintox, l'État nous laisse dans notre merde et on verra plus tard, on n'est qu'une bande de crevards gouvernés par des bâtards. C'est ça la violence en fait, c'est les, les problèmes de classe, c'est pas les problèmes de communauté. Surtout qu'il n'y a qu'une seule communauté, nous sommes des humains face aux extraterrestres. Ça va arriver. Il y en a des méchants, mais il y en a des bons aussi. <rire>